Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Eh, eh docteur, j'ai un problème au oh, mon fils. Ça fait bientôt trois ans. Et il ne parle toujours pas, docteur. J'ai tout fait. Mais rien. Hmm. Euh, bah, peut-être qu'il n'a rien à dire, hein?